Fois paiement, on vous dit bon Dieu merci, et puis au capable chita. L'église, bon Dieu béni on Sauveur, sauver à bon Dieu bénit. Mon qui content parce que dans une nouvelle année, bon Dieu bénit, yo. Amen. Et mon qui content parce que bon Dieu fait, grâce, à yo même qui l'a, bon Dieu bénit, yo. Amen. Pas réaliser combien monde qui t'a espéré là, mais bon Dieu fait, c'est ou même qui l'a. Donc, mon Dieu, bon Dieu, merci pour ça. Euh, à Soya, euh, c'est mardi 4 janvier 2022. Donc, côté officiellement, nous on fait ouverture ensemble avec 12 soirées que nous avons gagnées pour nous prier pour les 12 mois de l'année. Et ceci, euh, chaque mois, il y accompagné avec un thème qui est différent. Côté, non y des orateurs qui va là, non seulement qui pour poser les sous-thèmes thème, ainsi que prier. Donc, 12 soirées, ça, on est vraiment focus sous la prière pour nous prier pour les 12 mois de l'année, pour la réussite totale de l'année. Combien de gens qui espèrent passer une bonne année toute bonne? Parce que l'année en soi, peut-être, elle n'a pas changé dans rien mais année c'est ou même qui pourra le changer c'est ou même qui va le porter changement dans année ça dépend de comment pour année comment gérer année ou convertir année Jean donc c'est raison ça qui fait nous choisir 12 soirées pour prier pour les 12 mois de l'année côté rapidement nous avons tout thème et qui accompagne chaque mois et ceci c'est comme ça chaque mois chaque soirée nous fait pour nous enseigner sur un thème et puis Passer vraiment du temps pour nous pour prier le Seigneur pour chaque mois dans l'année. Côté nous, il mois janvier, c'est moi de l'honneur. Côté nous, on honorer l'éternel dans tout le mois de janvier. Et mois février, c'est intimité avec le Père et intimité avec le Fils. Et mois de mars, c'est intimité avec la personne du Saint-Esprit. Et mois avril, c'est moi côté pour nous, ouais, et vivre le surnaturel de Dieu. Et mois mai, c'est mois de démonstration du surnaturel divin. Et moi, juin, c'est mois de restauration. Moi, juillet, c'est mois d'activation de promesses. Mois d'août, c'est sagesse divine. Et moi, septembre, qui c'est un mois très, très prophétique. Si je vous pour nous baptiser mois septembre, c'est qui nous a balayé Voilà, accouchement. avez tout le monde qui a une promesse, pour qu'un projet, bon Dieu, fait sous la vie, au mois septembre, c'est moi pour prier, pour capséleo. Ce sont moi qui est très prophétique. Parce que le neuvième mois, c'est moi, côté toute fille qui en 7 ans à Bon Dieu, bénis l'église. Donc, c'est sont moi qui est vraiment prophétique. Et mois d'octobre, c'est santé divine. Et mois de novembre, tout le monde connaît déjà, c'est mois de la famille. Et mois décembre, enfin, qui c'est mois de restitution. Rapidement, je vais me dire encore. Mais chaque a enseigné ce thème a, Et puis, n'a pas séduit dans la prière. Janvier, c'est mois de l'honneur. Février, c'est mois d'intimité avec le Père et le Fils. Mars, c'est intimité avec la personne du Saint-Esprit. Avril, c'est voir et vivre en le ciel naturel de Dieu. Le mois de mai, c'est mois de démonstration du ciel naturel divin. Le mois de juin, c'est mois de restauration. Le mois de juillet, c'est mois d'activation de promesses. Le mois d'août, c'est mois de la sagesse divine, mois septembre qui c'est se mois d'accouchement, mois d'octobre qui c'est santé divine, mois de novembre qui c'est mois de la famille et mois de décembre qui c'est mois de restitution. Donc c'est à dire chaque soir n'a là, du 4 jusqu'au 16 et trois dernières soirées yo n'a vraiment développé une conférence pour nous clôturer 12 soirées ça. Et ceci Dimanche matin tout, on a tant non parce qu'il y a enseigné, parce que tout moi ça, y a enseigné sur l'honneur, comment on peut mettre l'éternel à l'honneur, comment pour honorer l'éternel. Donc c'est vraiment important pour ne pas rater ce genre de série d'enseignements. Et c'est ça qui est utile pour la vie, qui est utile, qui est sur le plan spirituel. Donc, on va disposer va se réassurer mon Dieu, les est très spécial pour la vie. Donc, là, nous commençons à 6h30. Donc, ou même qui est un petit peu éloigné, si toutefois, c'est un travail bonheur, nous commençons exactement, nous voulons commencer exactement 6h30. Aujourd'hui, à nous qu'on est ces premiers jours. Il y a qui ne doivent pas tellement bien but parce qu'ils ont dépassé l'annonce, mais 6h30. Et moi, félicite les qui fait effort, qui est arrivé bonheur, il y a des qui fait effort 6h30 qui rivait là ensemble avec nous. Nous devons acclamer le Seigneur pour le monde. Non, on ne peut pas faire ça plus fort. Mais si on ne pas acclamer le Seigneur, on ne le fera pas. je acclamer le Seigneur. <laughs> Alléluia, merci Seigneur. Combien de monde voulait adorer le Seigneur à soi-là? Fonti campé. Merci Seigneur, merci Père. Au fidèle Papa, au réel. Juste avant de prier, nous ne voulons pas son titre dans l'adoration. Juste avant de démarrer avec série de prières. Yo. Merci Père. Papa, nous nous remercions déjà, parce que présent est so déjà là. Merci au oh Dieu d'amour pour ça, comment c'est fait dans le commencement de ça. Et nous de remercions pour ce que nous avons fait encore. Seigneur, merci parce que dans le mois de janvier, ça nous venons à prémisse d'adoration et nous voulons à prémisse dans tout ça que nous possédons, Père. dans moi, j'en viens, nous voulons honorer, tout le monde, nous honorer. Seigneur, assoie nous va prendre place et prendre position dans soirée soirées qui commencent. Nous venons souhaiter, bienvenue, la Trinité, bienvenue, la Trinité, bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue dans la place, bienvenue sur la vino. Gardez sous car ouvert vos vous souhaitez-le bienvenue, ils souhaitez bienvenus. Alléluia, lice invité d'honneur qui n'a la place à Soya. Lycée invité d'honneur qui n'a place à Soya. Souhaitez-le bienvenue l'église, lice invité d'honneur qui n'a la place à souhaite souhaitez bienvenue na à Kaïsa à Soya? Lycée invité donneur d'honneur dans la place à souhaiter le bienvenue. Lice invité donneur sous la vue, souhaitez-le bienvenue. Nous ne pouvons pas commencer tout soirées à 100 et nous ne pouvons pas finir sans lit. Parce que même si nous chante et nous dit, il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas seulement Alpha et oméga dans la vie, nous. Mais dans tout ça, n'a a fait, c'est Alpha et Oméga, c'est ça fait à soya. Nous voulons c'est Alpha et Oméga. Dans tout ça, qu'on a fait. Donc souquoi Elisée Alpha et oméga Soyez. Flappez-moi déclaré. Bienvenue, cet esprit. Flappez-moi, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Implorez, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Déclaré, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. bienvenue. Froid, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Sous-lez-les, sou invité là. Loin point, soins invité, loin point là. soins invité, la ville, En vérité, soins invité là. La ville. Moi quoi ça Il n'y a de ça. invité, la ville. Parce que la je me laisse trouver par ceux qui me cherchent, Depuis ce qui qui cherche moi pour elle. Depuis ce cherche soyez. Vous tout de gloire. Vous gloire. Vous gloire. Vous gloire. Vous adoration moi. Avec gloire. Vous Vous venez célébrer, vous venez participer, vous venez participer à soya, le bête de vous participer, faut que vous receviez vos bagages, faut que vous jouiez vos bagages à soya, maman, ça c'est pour soya. Laissez-le me voir, parce que ça nous sentons pour servir l'éternel, d'un cri de joie, vous tous habitants de la terre, pour servir l'éternel, d'un cri de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'éternel, avec joie, entrez avec allégresse, en sa présence, sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Oh, entrez dans ses porte. Avec des classiques. Dans ses baville. Avec des louanges Levez-vous à soya. Bénissez le nom du Seigneur. Célébrez-les à soya. Célébrez-nous. Yes, God, yes, God, yes, God. Mm. Ah. ah, ah, ah. je bénis moi bon, je bénis celui qui qu fasse libre sourd, et fait grâce c'est pour vivre fasse sou et bas la paix et bas la paix One more time, Amen! Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est pour fave, bon jessou plus que mi, Génération Même sous et petit, et petit, pour bon petit, et petit, pour c'est pour faveur, bon même et pour et petit, et petit, Pour pour et petit, et petit, et petit, et et même sous famille, épicé tout, Acquisition. si on, pour savoir, Bon Dieu, reposez sous la vie à soi So far, me c'est c'est pour pour que Bon Jésus, pour plus que générations, même sous famille, épicite, épicite, c'est pour faveur, c'est pour faveur. Bon Jésus, pour plus que mille générations, si si si... bon, générations. acclamez activez sous sur la vie, activez sous la vie, activez sous la vie. C'est pour faveur, c'est le s'agit sa sous la voie soya. Sous et mais épicite, Que présence, que présence, quand il vents et des Bon côté, vous, et un temps, par vous avez, vous la soie! Là où sois Elle est en train! Là où pour vous! bonjour pour soiala! pour l'Église, L'éternel Oh Dieu, tu la marcheavelos, pas faire, la qui te le dit. Dieu, bon Dieu, pour yeah. ah la machine ah ah ah ah ah ah ah ah moi ah ah a sécurisé Soyez honoré sous la vie, la bonne soyez. honoré la bonne heure, parce que l'honore, est pour qui est là. la vie, là. C'est avec là C'est mal pour nous venir adorer Pour venir adorer Jésus pour la vie Pour venir adorer Jésus pour la vie comment Commenta C'est pour ça c'est pour faveur, bon Jésus, pour plus bon mille génération, même sous famille, épicite, épicite, c'est pour faveur, bon Jésus, bon nous bon Jésus, bon pour ça c'est la fière Voice pour plus que génération, même sous famille, et puis si tout, et hey. puis si yo, et que ainsi, et quand pédé, et de côté ou ou et en E na aasua so uso. de power. Kenge de alivua. Kenge a de socio. Kenge a de c'est ça y des gens et et en de se défendre, qui sont en et de se défendre, qui sont en train de Poche à pou, la de ça, oui poche Willy Monsieur, c'est pas n'importe monde qui a exalté, non, là, mais c'est moi bon qui reconnais ça, c'est moi bon qui connais quand même vos associés avec vous, c'est bon vous ça, yo, le fioval, c'est Ça, pas t'espérer. Jésus levé le fait. Vas-y, Louange-toi, Pissi. Louange pas fait. Louange-toi, Pissi. Ou fais même ça par tes péres. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, les fêmes, les fêmes, ans inité. Non, figure un qui te parle malio qui parle mieux mieux. N'en figure ça, qui te sauve à yo. Jésus les vieux ans inité. Encore, ou fait même ça, Jesus, Yes God Partir. On veut honorer l'éternel à ah, soi Louange, louange, pacifique. louange, louange, soit Joue moi même tout, joue moi même, joue moi même, pour les amis, pour faire me porter. Je crois -moi même tout. Je crois même tout. Je crois même tout. Où est l'Al-Samy? Où est lal Qui s'est emporté à Soya? Qui s'est emporté quand on passe à Soya? Ah oui, je crois même tout. <rires> Jusqu'moi, ou fait même ça, ou fait même ça Bates, j'ai soulevé Jésus l'aimé, en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 non pour m'exprimer Alléluia si Pas suspens, prier Pour ta frappe mon l'église L'homme garde pour Bonjour Gardez c'est pour me chiter, pour me raconter, pour m'étonner. Regardez, c'est pour vous, pour moi soyez. là. Pour exprimer grand dans la vie, Pour exprimer joie choix dans la vie, Pour exprimer mes faits sous la vie, Eh hey Comment, comment, comment, comment? Comment, comment, comment, comment? Pour m'étonner Pour pas jouer de mots, Pour pas jouer de mots, Pour m'exprimer C'est Alléluia, Alléluia. Vous enlevez mon ferme et pour déclarer ça soyez. Pour chier, c'est pour me témoigner. Pour m'étonner, pour m'étonner. En m'étonner, barré voulait ça ne doit battre. L'année 2022, c'est pour saisir. Alléluia. Grosse, le gars de gros, c'est bon chien là Le gars de merveilleux C'est bon témoigne Vous m'étonnez Vous m'étonnez Là vous n'avez pas des déjà Là vous n'avez pas fini déjà Mais Jésus qui a bon lui ressort ah! Ah! Alléluia Le alléluia, de gros, c'est c'est pas pour moi, si la là, mais c'est Jésus après. C'est pour Alléluia. Alléluia. Oui, pas six Pas six band, prier. Non, non, non, non, non, non. C'est Alléluia. Alléluia. Pas six Pas six Pas six Suspéné, exanté Le gars, gros, c'est pour témoigner Le devant l'église Pour étonner Pour pas jouer de mot Pour m'exprimer. Le devant Alléluia Le gardez votre c'est vous Pour pas je non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Pour non, non, non, Les gars c'est pour témoigner Pour m'étonner Pour non, Pour m'exprimer Alléluia Alléluia L'église la salle C'est pour témoigner <advisory> Pour me hume, Pour Pour pas joindre mot Pour me moi vous avez dit ça encore, oh, mettez -moi un petit volume. C'est pour me témoigner. Pour m'étonner. Pour pas je ne me dis, non, non, non, non. C bon. Pour m'exprimer. C'est hallelujah. Pas L'homme qui a grossé. L'homme qui a grossé. L'homme qui a grossé. L'homme qui a grossé. C'est pour témoigner, c'est pour témoigner, pour Je sais pour témoigner. Pour m'étonner. Là vous savez en livre. Là vous savez en livre. Là vous commencez à livre la vie. C'est pour m'étonner à soi. Alléluia. Alléluia. La c'est. Pour m'étonner c'est pour ça C'est pour ça. Tu gloria, derrama tu gloria, oh ben Seigneur. Oh, mm. comme dijiste, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama tu gloria, oh ben Seigneur, comme oh, dijiste. Rama to Gloria, the Rama, one more time. Oh, then, Senior, come on, he said, the Rama to Gloria, come on and say, Oh, then, Senior, come on. Derrama tu ta Derrama Derrama Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria ça le que Que derrame rama gloria Sobre sa vida Derrama tu gloria la tu gloria. la marque Derrama tu gloria Derrama tu gloria de la tu Derrama. Derrama, tu gloria, derrama, subelo, subelo, derrama, tu gloria, derrama, tu gloria, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, coma, coma Derrama tu gloria, tu me amas comme un père, comme un padre Como un leon, Féroce un homme, comme un me comme un me envuelves en tu amor Oh ben señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Gloria, derrama, tu gloria derrama, tu l'Oria, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama tu l'Oria, derrama, derrama, derrama, tja, tja, Derrama, andale, andale, andale Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Señor, Comme dis Derrama De gloire Seigneur Iglesia, dice, One more time, I say, Oh, Ven, Senior, Ven. Oh, Vem de Rama, ven de Rama, Veng de Rama, i Como Jesus. Le doit J'ai dû s'exprimer de présence, parce que présence c'est quand tu sa gloire est là, sa présence est ici. Il est ici en ce lieu ce soir Il a dit, il a dit, il a dit Oh Je sens ce silence dans ta présence et assoya Parce que tu as chanté Tu as dit, vain, Seigneur comme on dit este. Et dérama tout gloria sur nos vies Dérama tout gloria qui J'en ai dit là, les cafés, les cafés, les cafés, les cafés. Vous venez en rencontre avec les assoyants. Vous venez pour gloire, vous venez pour eux, gloire, vous venez pour entrer dans la présence. Vous venez pour eux, gloire, vous venez pour eux, gloire. Quittez-y, vous fermez dans la salle, quittez-y, vous fermez dans la salle. Entrez dans l'intimité ensemble avec les assoyants. Quelque soit pour ta présence liée il la pour la liberté il a pour lui opérer, il a pour lui faire guérison il a pour lui opérer miracle Quelque soit pour ta présence liée il a pour le capable libérer les captifs Assoya, il va libérer les captifs Le cœur qui brise, il va restaurer Assoya O te va dire, veng Seigneur, comme on dit Veng tout gloria qui est en este lugar Derrama tout gloria Sobre esta iglesia Derrama tout gloria sobre esta casa En esta noche, Seigneur Estamos aquí esperando Espíritu Santo. Y estamos esperando el mover de tu poder. Estamos aquí esperando el mover de tu agua. Que viva tu agua, Señor, ven y derrama. Y estamos aquí esperando un avivamiento de tu río del Espíritu Santo. Y hay un pueblo que espera por ti. Hay corazones secos que tienen sed de ti en esta noche. Hay corazones secos que tiene, que necesita ese agua que sacia, que sacia, que sacia, que sacia, que sacia, que sacia, que sacia nuestra sed en esta noche. Hay corazones secos que está esperando por esta agua, por esta agua que es Jesús, esta agua que es Jesús. Oh sí, Señor, ven en esta noche. Aleluya. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Ne me prive pas ta gloire Ne me prive pas ta gloire Et si je suis tant bien-aimé Ne me prive pas ta gloire ne me prive pas ta gloire Oui, je me donne un sacrifice Ne me prive pas ta gloire Ne me prive pas ta gloire Si j'ai trouvé, si j'ai trouvé Ne me privez pas. Et si je suis adorateur, ne me privez pas de chambre. Oui, je me donne un sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. De ta, ta gloire Ne me prive pas ta gloire, de ta, ta gloire. Si je trouvais Si je trouvais grâce à ta, tes yeux si Ne me prive pas toi. Ne me prive pas ta gloire Et si je suis si je suis adorateur, adorateur. ne me privez pas de chant. Ne me privez pas, prive pas de chant. Oui, je me donne. Je, je me donne un sacrifice. sacrifice. Ne me privez pas ta gloire. Je je Que ça c'est plus qu'une prière et son texte qui est vraiment profond on dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne me privez pas ta gloire il dit pas qu'il t'aime vivre sans gloire pas qu'il t'aime fonctionner sans gloire pas qu'il t'aime faillir sans gloire pas besoin de gloire là-dedans il dit et si je suis adorateur ne me privez pas de chant il dit quand je me donne en sacrifice besoin avant sacrifice à l'éternel il dit ne me privez pas ta gloire ça plutôt perdre tout bagarre sous la terre pour priver la gloire de Dieu plutôt que pas tout bagarre sous la terre ou pas que pas de présence de Dieu plutôt que mettre tout bagaille ou pas que mettre la présence de Dieu à soi parce que nous réalisons nous vivre sans rien sous la terre mais nous n'avons pas vivre sans présence monsieur Dieu même sans le poisson, il besoin de l'eau pour fonctionner, il besoin de l'eau pour le vivre. C'est qu'on ne soit pas capable sans la gloire, sans la, la présence de Dieu à soyer. Ou pas capable, ou pas capable, ou pas capable. Ou pas même de besoin d'essayer, ou pas capable. Ou pas capable. Oh, et si je suis adorateur. Oh, oh. Merci Seigneur. Merci Papa. Je nous même nous même papa de rêve. te nous même tout nous notre nous notre de nous nous même notre Jouk nous même tout nous capables les serviteurs. Qui laisse nous yè. Qui reste nous yè. Qui font bien sotit. Père. Choisi nous pour lever nos en Pour nous adorer. Comment nous ne pas lever non? Comment nous ne pas salmozir nous? Comment nous ne pas maïfier nous? Nous ne pas Ici d'avant, Seigneur. Merci, Père. Merci, Papa. Pour fidèle, Seigneur. Merci, Père. Thank you, God. Thank you, God. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur. J'en ai dit, déjà nous avons la première soirée. Nous, nous avons vraiment passer du temps pour nous capable capables de lever nos bons dieux. Pour nous sommes capables d'exalter nos bons dieux et non seulement adorer mais passer du temps ensemble dans la prière. Alléluia. Côté nous sommes dédiés, tout mois janvier, nous dit c'est le mois de l'honneur et disposer cœur et garder nos deux chaises qui devront rapidement en nous faire offrande juste avant de passer dans l'autre phase pour nous capable et non seulement poser base sur l'honneur, comment honorer l'éternel, c'est quoi honorer l'éternel, euh, juste avant de prier, sous thème ça est prier pour moi janvier donc, il euh, y a des nandos qui devront, moi, qui ont enveloppe. Super jeune enveloppe, mais comme quoi est enveloppe là. Ah ok, enveloppe plus déja. Faire fort jeune qui enveloppe, faire jeune qui tout moi qui en laya. Alléluia, praise God. C'est douze soirées qu'on devine, c'est les années là. On finit vraiment pour qu'on prier pour toutes douze mois année là, pour Aïn mien pas fait goal sous. Alléluia obligé a devant, obligé de prendre de le Il faut quitter l'ennemi a marcher sous nous, nous ne pas marcher sous lui. Mais durant ces douze mois, nous avons scellé année et proclamé victoire à l'année à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Rapidement, si vous avez enveloppe, faites signe à forger enveloppe. Mais gardez dans deux chaises qui devant nous. Si vous n'avez pas enveloppe, pour capable de déposer offrande à la gloire de Dieu. Alors, je demandé aux frères de prier pour bénir l'offrande à la gloire du Seigneur. Sous les merci, merci Seigneur. Fais mes Adorable Père Céleste, Papa nous sommes dans le ciel. Merci Seigneur. Seigneur, nous exaltons, nous glorifions. Nous disons merci parce que c'est bon Dieu. Seigneur, dans le moment ça nous t'a adoré au oh Seigneur, nous t'a glorifié le oh nom. Nous avons honoré au oh Seigneur. Moi, ça, c'est moi qui dédié pour moi même, Seigneur, pour nous honorer nous. Non seulement avec chant, non seulement avec des prières, mais, Seigneur, nous voulons honorer avec ça ou bien nous tous, Seigneur. Ça, c'est nous travaillons, c'est nous travaillons. Nous Seigneur, pour nous pour soin de la famille. Nous devons nous donner, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est une adoration. c'est une meilleure adoration, Seigneur, qui est gagnée. Alléluia, c'est notre Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, à chaque fois, nous en vivons, Seigneur, rend nos nous saint, rend nos nous pur, Alléluia, pour nous qu'un bail, Seigneur. Pas quitter orgueil dans nous pendant bail, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas pour nous, pour nous bailler avec un flé. Vous ne voulons pas pour nous bailler, Seigneur, avec un haine. Seigneur, nous voulons pour nous bailler avec un cœur sincère, Alléluia. Seigneur, nous demandons tant temps de prier, Seigneur. Chaque monde qui peut déposer dans le moment de ça, Alléluia, nous demandons tant temps de prier, Seigneur. Pour rendre Alléluia. Pour un alléluia dans le moment ça, Seigneur. Quand on va déposer dans le plateau, là, Seigneur. Nous oui. m'en donnons oui, Seigneur. Et même là où tu senti on va vas bailler. Seigneur, nous m'en donnons tout le la vie au temps, Seigneur, pour que tu bailler. Pour que tu bailler dans travail, Seigneur. Seigneur, nous m'en donnons tout le à soi. Et bien chaque monde qui peut le déposer. Et bien chaque monde, Seigneur, qui peut gagner, Seigneur. Ça qui va travailler. Nous m'en donnons tout à soi. Seigneur, pour que tu puisses commencer à pour travail pour yo. Pour que tu puisses jouer, pour que bailler. Si elle nous, nous glorifions au nom de Jésus de Nazareth. Amen. amen. Et amen. Merci. On peut passer rapidement pour déposer l'offrande à la gloire de Dieu. Merci mon Dieu béni En apprenant à honorer l'éternel Combien là qui voulaient honorer l'éternel sur moi, janvier Combien on, qui voulaient honorer l'éternel sur moi, janvier Honorer un monde, c'est qui ça Honorer une personne, c'est baliser exactement la place qu'il faut. C'est mettre les exactement en la place, c'est placer dans la place qu'il sont. Moi, je me dis ça. Honorer un monde, c'est baliser le meilleur place, disons la meilleure place. Honorer les c'est faire le sentir exactement salier. Mais tout dans la loi de l'honneur, il faut parfois éviter l'excès. Il faut éviter l'excès. Pendant que m'a préparé Cérisa, série, budget a flashé flasher ça. Lundi, éviter l'excès, non honorer ce qui s'alie. Parce que aucun doit droit à honorer un monde ou lever monde maintenant en position que le payet va <laughs> connaissent bah, si comprendre ça me dit à Aucun droit à lever un monde en position que le paillet, ça sont excès d'honneur donc l'on un monde maintenant en position que le paillet, ça les excès d'honneur mais l'éternel il est tellement jaloux il toujours voulait première place il meilleure place et livre en premier dans toute bagaille. Mais toute action qui pas honorer l'Éternel automatiquement lit déshonorer l'Éternel. Bon, vais me ça encore. Toute action qui pas honorer l'Éternel automatiquement lit déshonorer l'Éternel. Et moi déclaré à soi pas poser aucune action dans moi Jean pour déshonorer l'Éternel. Toute action à poser va honorer l'Éternel. Amen l'église. Rapidement, nous gardons un texte ensemble avec M. 1 Samuel 15, verset 19 à 23. 1 Samuel, chapitre 15, verset 19 jusqu'au verset 23. Chef projection, va là à Soya. Je vais vous français. Alléluia. Donc, livre vraiment important pour nous apprendre qu'on est. Pour nous honorer l'éternel, non seulement mettre dans la position que lui est, respecter la parole, mais aussi dans les prises de décision pour nous apprendre à honorer l'éternel. Combien de gens qui à la Bible? Ah, ok, c'est vraiment important, il faut que nous marchions à la Bible. Parce que même quand il y a un écran, il faut que nous marchions avec la Bible. 1 Samuel chapitre 15, verset 19, jusqu'au verset 23. Est-ce que tout le monde là, On a pris ensemble après 3-4, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, à Gag, Dam ou et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin,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 L'Église, L'obéissance vaut mieux Et l'observation de sa parole Vaut mieux que la Grèce Verset 23 Car la désobéissance est aussi coupable Que la divination Et la résistance ne l'est pas moins Que l'idolâtrie et les théraphimes Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel Il te rejette aussi comme moi Parole du Seigneur. Donc, assoya, soya, le les ouvres honorer l'éternel, les vraiment important pour apprendre tendre sa bon Dieu dit. Qui ça me dit? Faut qu'on tende sa bon Dieu dit. Parce que, en pile fois, les pensées qu'à honorer l'éternel seulement vient porter l'argent à l'éternel. Mais pour autant, vous fait faire gros sacrifices pour jouer l'argent ou peut-être l'éternel, mais sans peut-être l'éternel, quand on sortit avec l'éternel, quand on jouit na l'éternel, il y conditions fait. Donc, c'est vraiment important, si on a remonter qu'on peut honorer l'éternel, pour apprendre à t'entendre, ça, l'éternel dit. Donc, première façon capable peut honorer l'éternel, c'est apprendre à tendre la parole de l'éternel. Donc, vous pouvez honorer l'éternel dans les prises de décision. Ma prédit encore. Ou capable d'honorer l'éternel dans les prises de décision. bien, bon, créole, dans la décision que tu prendre. Ça veut dire, il y a des gens qui ont honoré, qui décision sans bon Dieu, et ce sont des gens qui ont l'éternel. Est-ce qu'on a l'église? Il y a des gens qui ont décision sans bon Dieu, est-ce qu'on a l'éternel? Non. Quand on a une question, si dans l'année 2021, ou t'es qu'on prend une décision sans bon Dieu ça te plaît t'es qu'on déshonore l'éternel Est-ce que l'année 2022 a t continuer comme ça? Ou pas continuer continué comme ça? Et ça fait dans le mois de janvier y'a Donc ou même qui t'es qu'on habitue Déshonore l'éternel Poser des actions pour déshonorer l'éternel Où aller dire désormais Toute action que m'a posé l'éternel en premier Non pape dit Amen, Amen. Toute action m'a posé l'éternel parce que si je me désire, bon Dieu parle exactement où Honorel, c'est leur d'accord pour capable mettre mettre en premier. Mettez l'éternel en premier, ça veut dire respecter l'éternel. C'est ça fait fait facile pour chanter, pour dire oui ou c'est alpha, ou c'est l'oméga. Mais l'autre dit l'éternel ou c'est alpha, ça veut dire c'est commencement. Donc si c'est commencement dans la vie, ça veut dire, même l'on a décidé, qui est-ce qui doit devant la de décision hein? L'éternel. Et ça fait que toute action qui n'a honorer l'éternel, il déshonoré l'éternel. Faut-il lever mes doigts, toi, Dis, toute action m'a posé, dans moi mois janvier, c'est pour l honorer l'éternel. Répétez ça encore. Toute action m'a posé, dans moi mois janvier, c'est pour l honorer l'éternel. Dis, toute action m'a posé, dans le mois janvier, ya, c'est pour honorer l'Éternel. Parce que l'on pas honorer l'Éternel ou pas tendre la voix de l'Éternel c'est pour malheur. Parce que tendez bien qui ça dit dans verset 23. Quand après l'homme lui désobéit l'Éternel. Il dit désobéit l'Éternel, il dit pas en qu'une différence avec un homme qui n'a magie. Donc, qui s'en qu veut comprendre par la l'église Ça veut dire, au doit chita chiter dans l'église, et puis bonjour Dieu garder, ou, il ou, même gens avec un monde qui a un bon qui a un grand. Ça fait ça. Parce qu'il est déshonoré. Au doit chita chiter dans l'église, et puis bonjour Dieu garder, il y a autant qui chita à un grand qui a fait magie. Parce qu'il est déshonoré l'éternel. Il y a des gens qui pensent qu'il a acheté l'éternel avec sacrifice. Ou pas qu'il a acheté bon Dieu avec sacrifice. Mais pour bon Dieu, obéissance, il comptait que sacrifice. Parce que qui ça, bon Dieu, dit avec Saül Saül pas mener en bataille. L'éternel dit Saül, l'offre de gagner la bataille là. Gardez, pas mal en rien. Depuis que ce soit joué dans le pays, détruit la l'église qui s'apposait bon dit détruit tout bêtaille tout bêtaille tout s'ajoune détruit tout Donc on a laissé il fin de gagner bataille là qui n'a dessus mais qui n'a en gagné emporté ensemble avec lui donc action ça son action qui parfait bon dieu plaisir action ça son action qui déshonorent l'éternel parce que l'on de la voix de Dieu, battant de ça qu'on Dieu dit, ça veut dire déshonorer l'éternel. Et bien, les Saül, lui pensait avec des gros bœufs, bien gras, lui serrer. Et puis, les Samuel paraître, bon, je vois Samuel, bon côté, Saül. Et puis, Samuel attendait à crier au derrière. Il tendait à réellement de Saül, mais qui s'est passé comme ça? Et puis, Saül dit non, ces peuple là, oui. Bonjour nous l'église. Nous avons dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Parce que c'est avant bon Dieu te parle. C'est avant bon Dieu te parle. c'est pas avec les gens bon Dieu te parle. Ce n'est pas avec les femmes bon Dieu te parle. C'est avant bon Dieu te parle. Regardez les gens qui sont en train de avant bon Dieu te parle. Et puis l'église ça me comme ça. Non, nous, nous devons prendre quelques... Quelques vaches qui grassent pour nous offrir à l'éternel. Vous êtes dans le besoin d'offrande. Vous êtes dans sacrifice Et puis c'est comme ça. Samuel dit ensemble avec Saül pour action, ça qui est le fait que vous déshonorez l'éternel, l'éternel, rejetez-vous. Ça veut dire que vous avez besoin de rejette déjà. Vous avez vu l'Église 24 sur 24 tous les dimanches mais bon Dieu rejetez déjà et ça fait assoya nous voulons apprendre pour capable honorer l'Éternel pas prendre décision sans bon Dieu mais après il encore parce que en pile monde c'est là y a fin décidé y a bon Dieu là dedans mais à soi, de l'Éternel ou pas prendre décision sans bon Dieu il y même des gens qui ont une relation pas mettre bon Dieu là-dedans. Il y a des gens qui ne le pas avec pour mettre mon Dieu là-dedans. On décide ce qui est aussi sérieux. On fait sans bon Dieu. On ne pas honorer bon Dieu. Et puis après ça, quand t'es est chargé. T'es ne pas fonctionner dans le mariage. Quand on a dit bon Dieu, c'est au que tu bon L'autre, prend l'autre, on bon Dieu. On dit si on se madame dans des gars avec elle. L'autre on l'autre invité, bon Dieu. faut apprendre à honorer bon Dieu l'Église. Et nous honorer bon Dieu. C'est by bon Dieu première place. C'est consulter bon Dieu. Qui sa bon Dieu dit dans la décision, yo? Et quelle autre façon encore nous pas honorer, bon Dieu? Dans bon Dieu, nous questionnons bon Dieu, nous dis bon Dieu, qui sont dit? Et puis nous n'ont pas tant bon Dieu pour nous, nous décider. Vous n'avez pas besoin de bon Dieu? Les bon Dieu, nous assois à l'église. L'église bon Dieu, nous En bon plus, vous allemand de bon Dieu, qui sont dit? Ou pas tant bon Dieu pour nous, ou faites décision. Vous n'avez pas voyager qui était ici. Je dis disons, bon Dieu. Vous ok, est-ce que vous avez prié ou vous avez prié? Qui sa bon Dieu Libas diman. Ou planifier pour voyager. Qu'on finit raket manger l'argent, ou à vivre dans l'éternel. Qui sa pose te dit L'on pas honore l'éternel, c'est pour malheur. Et m'a prédit ça encore. L'on pas honore l'éternel, c'est pour malheur. Et ça qui fait honorer l'éternel, c'est une question de cœur. Et ça qui fait bon Dieu pas m'aider l'autre bagaille, mais lui au cœur. Qui ça bon Dieu mandé? Qui ça me à bon Dieu mandé? Et moi déclaré, dans l'année 2022, ça c'est pour bon Dieu jouer un cœur au nom de Jésus. Ah, me déclarer dans le mois janvier, c'est pour bon Dieu jouer un cœur au nom de Jésus. Parce que si je joue un cœur dans le mois janvier, ou bien bon Dieu cœur comme prémisse dans le mois janvier, tout reste à l'année à lui assurer. Vous comprenez pour qui ça bon Dieu m'aider au cœur parce que, que son bagage qui est tellement important, son organe qui est tellement important, si nous apprenons dans la vie courante, que son organe qui est tellement important, ça veut dire que c'est lui-même qui portait la vie. Est-ce qu'on l'a Dis-moi la vie. Dis-moi la vie. Depuis que a six battre, pas de la vie encore. Depuis tu a arrêté, pas de la vie encore. Et ça fait, bon je dis, moi n'importe qui m'a frappé, si autant de voix ma m'apprentraient. Du coup, des bonjour a frapper. Les bonjour à demander. Bonjour, dit, donne-moi ton cœur. Qui ça, bonjour, demande à l'église? Cœur. Ça veut dire, honorer l'éternel, c'est une question de cœur. Ma faut rapidement, regarder un texte, ça pour qu'on pas ça m'a dit. Checkez Ésaïe, chapitre 29, le verset 13, pour moi, s'il vous plaît. Ésaïe, 29, verset 13. Merci, Seigneur. Isaïe 29, verset 13. Est-ce que nous joignons? Verset 13. Est-ce que nous calons le bon moins? encore. Après 4, 3, 4. Bonjour, les le peuple s'approche de l'autre côté, qui ça? Avec bouchon, avec foulevio. Seulement avec ça, yonore on aurait est-ce qu'on la fait à l'église? Mais c'est pas là dedans le loin. Mais pour autant, bon Dieu, c'est pas bouche ou le besoin. Mais c'est que le besoin. Dis-moi que. Ah, yeah. dis-moi ça, puis à l'église. Que. Mais qui a pu moune se bouche au bon Dieu <laughs> <laughs> <laughs> qui est tourné à soye. Parce que moi qui toujours pensé, le lap dit dans le bouche, Jésus, m'a mon monore, mexaltez il c'est ça qui voulait dire honorer l'éternel. Mais pour autant honorer l'éternel, c'est en question de Que Ouais, les jours où mon Dieu gagné cœur, il jouait tout tout même. Le jour où mon Dieu gagné cœur, il tout tout même. Mais pour quelle raison c'est que mon Dieu a besoin? C'est parce que, dans Matthieu 6, verset 21, il dit, côté trésorier, c'est la carrière. Est-ce qu'on l'a su à l'église? Côté trésorier, c'est la carrière. Est -ce dit là? Côté carrière, c'est la trésorier. Côté carrière, c'est la trésorier. Côté trésorier, c'est la carrière. Donc, c'est pas sans raison. Bon Dieu a demandé ou, que. Parce que, ce bagage, est attaché. Le cœur de l'homme, il a attaché avec bien que l'homme possédait. Il a attaché avec richesse que l'homme possédait. Bon Dieu, ben, nous à ça veut dire, bon Dieu en pile foi, il remet passer l'homme dans l'examen. Bon Dieu remet tester l'homme. Les hommes connectés en pile avec matériel. Et j'ai l'impression que ce test là, bon Dieu a passé sa il. Sa il tombe dans le test là. Laisse sa il garder. Sa il oué, ça il a fait gros affaire avec yo. Il a fait l'argent avec yo. Il a gardé Bersa a gardé, il a gardé bon porte petit. Lui dit non, son pas quitté, m'a quitté yo. Ça veut dire ça, c'est qu'elle qu'elle attache avec bien les pieds de la terre, qu'elle attache ensemble avec richesse. Et ça fait, nous, le jour l'éternel joue un cœur, il joue tout au même. Dis-moi cœur, dis-moi cœur, dis-moi cœur. Et ça fait, on Paul apprendre à honorer l'éternel tout bon vrai, c'est les bons de jeunes Deux Demoiselle m'a Amen. Ou pas capable d'honorer l'éternel, c'est les bons yeux joignent yeah. cœur. Parce que tout le temps, bon Dieu, par jeune cœur, ou pas besoin honorer l'éternel. Tout le temps, bon Dieu, par jeune cœur, dans les prises de décision, ou pas besoin d'honorer mettre bon Dieu devant. Tout le temps, bon Dieu, par jeune cœur, ou pas besoin suivre la voie de l'éternel. Non, moi, j'en viens assez, moi, pour décider tout bon pour dire je vais honorer l'éternel. C'est moi pour dire je ne fais aucune décision sans l'éternel. C'est moi pour dire tout ça que fait m'a fait fais avec l'éternel. Et là, honore l'éternel. Là, vraiment, on dit honorer l'éternel. On fait de cœur. Quand sait pas ou même seulement qui appartient à l'éternel. Mais tout ce qui appartient à l'éternel. Les bons jeunes on cœurs, vous voulez honorer l'éternel. Tout ce qui est net, c'est pour l'Éternel. En nous regardons un texte ensemble avec moi. Après nous, fait parler sur texte après ça pour nous capables de prier, faire quelques déclarations. Regardez Proverbe 3, verset 9 et 10. Proverbe 3, verset 9 et 10. Merci Seigneur. Merci Père. Bon Dieu, absent des cœurs à soi. Absent des quelques cœurs à soi. -y. Bon Dieu, des quelques cœurs à soi. La petite cœur à l'épreuve. Proverbe 3, verset 9 et verset 10. Est-ce que nous sommes venus? Nous sommes ensemble si nous sommes venus. Après 4, 3, 4. Mm -hmm. Relis deux versets ça encore. Après 4, 3, 4. Alors, moi te dis, qu'on l'attache ensemble avec son possédé, l'attache avec richesse. Kouna, ou pas cas exactement identifié sous son monde qui honorait l'éternel. Ou pas le exactement sous son monde qui honorait l'éternel. Ou pas le cas dans richesse ou comment fonctionner avec l'éternel. Aspect ça va, j'en facile. Parce que y a des monde qui toujours dit Oui, prends tout, Seigneur. <laughs> oui, prends tout, Seigneur. Mais après ça, Ressio, pas là-dedans. Mais pour autant, les dit, oh on a l'éternel avec les promises. Les paroles de promises, ça veut dire. L'église, les, les paroles de promises, qu'est-ce ça veut dire ne peut eh, pas les deux premiers comme. Les deux qu'il <rire> Premier bagaille dans tout ça. guin. Premier bagaille. Ça veut dire, premier petit non-famille, sont prémisse. Premier petit non-famille, son prémisse. Et bon Dieu tellement mes prémices. bon Dieu tellement me mis placé en premier, c'est pas sans raison. Là, bon Dieu a fait choix. nos familles toujours visées premier. Est-ce qu'on a reçu à l'église? Qui ça me dit bon Dieu sélectionné? Premier. Bon Dieu toujours visé. Premier y'a Et tout ça bon Dieu fait Elle n'y a copié Tout ça bon Dieu fait Satan le diable copier Le bon Dieu a choisi nos familles Le choisi Premier piscite C'est même genre tout Le Satan le diable a choisi nos familles Le choisi Premier piscite Et ça fait Depuis ces premier piscite non nos familles Le toujours en dilemme. Combien m'ont l'a dit Comme ça depuis ses premiers, puis si tu famille, tu es toujours dans un dilemme. L'on parle dans un dilemme, c'est-à-dire, tu es toujours dans une lutte, dans un combat. C'est soit qu'il servit l'éternel ou bien servit le diable. C'est soit qu'il réussit ou bien tu échoué. Même déclaré depuis ses premiers nez qui dans salle au nom de Jésus, Réussi. Tu n'as pas échoué. Bon Dieu, tu toujours le premier. Dans tout son procédé, bon je veux le premier. Il veut le mettre en premier. Et ça fait même journée, on a commencé journée. Bon je veux le mettre en premier. Ou commencer journée avec l'éternel. Parce que c'est où il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, le dernier. Il est le commencement et la fin. Et même gens, dans la famille, bon Dieu, ils le premier. Dans le bétail, livre le premier. Ces mêmes gens, tout, dans tout revenu, Là parlez de revenu. Ça veut dire l'argent, salaire, qui pas entraîné dans mon qui, ça, bon Dieu, ils le premier. Bon Dieu, ils mettre le premier, ça veut dire, ou honorer. Et ça, ça me dit, tout à l'heure, toute action qui ne peut pas honorer l'éternel, Déshonorer l'Éternel. Ça veut dire que si je mets tes en premier, dans tout ça, m'a fait, ça me plaît moins l'Église. Oui. Mais l'homme qui te plaît pas mettre Dieu en premier, ça me plaît moins, déshonorer l'Éternel. Je vais faire un peu de sondage. Si je ne Si combien de monde là qui honore l'éternel, tout le monde a dit qu'il honore l'éternel. Mais l'on cherche comment honorer l'éternel, il y a l'éternel. Par exemple, 12 soirées ça, ou soit Zivine Baye, dans le mois de janvier, qui sont pensés liés? Son sont en Et ça fait, ou même qui la so, sont, qui sont intelligents. Acclamez le Seigneur pour ça. Ça veut dire, les fêtes qu'on choisi vous si, moi, j'en viens, c'est premier mois de l'année. Ça veut dire, premier mois de l'année, c'est moi, côté des l'a préparé paquet, l'a préparé provision pour toute année, C'est moi, qui des Dieu bon, l'a fait lisse, c'est la préparé pour toute année, là. Et pour choisir, vous si, moi-même, moi, je voulais honorer l'éternel avec présence, moi, dans le si, premier mois de l'année, je voulais choisir, je me retirer 12 jours pour m'honorer l'éternel d'abord, pensez, bon, Dieu à regarder ça comme ça. Depuis, c'est mon qui honore l'éternel, l'éternel a, honorer Mais lors déshonore l'éternel, l'éternel a, déshonorez Donc, bon, Dieu, la fait en test de cœur. Parce que lui, qu'on est, honoré, c'est une question de cœur. Donc, vous doit bouche ou doit pour bon Dieu, mais cœur, pas jambe pour bon Dieu. Et ceci, ouais, dans verset 10 là, L'on honoré L'éternel, dit mais qui sacrive. L'honorer l'éternel Il dit, c'est alors Bon, c'est savez, dans l'église Il dit, pour être honoré Avec prémisse Avec tout revenu que vous gagnez, Ça veut dire, tout premier don Premier fruit, premier salaire, premier bagage Que vous possédez, honorer l'éternel avec vous Et ça fait une dame Qui était très intelligente L'éternel grand problème L'éternel a un problème li passe des temps le focus sur problème ni an. li seulement là li rete dans problème ni an. mais quand le l'éternel le l'esprit de dieu pour le révéler le bon dieu gagne un problème parce que l'on résout problème bon dieu avant bon dieu après résout problème essayez moi qui commence ça me dit là l'on résout problème bon dieu bon dieu après résout problème fonce ça c'était han Anne fait tout le temps la p'mot silo. Ensemble avec elle, qu'elle, qu'elle, qu'elle, Mais Anne toujou fait toujours voulu, y'a petit, pour le café, p'n'y, ouais. Quelqu'un petit. Bon, c'est bien, dans l'église. Ah, dis-moi, bon, amen. Penina tellement t'as tragé Anne. Anne, tout le temps t'a te vle fait, penina ouais, quelqu'un petit. Bon, c'est pas fonctionner en rivalité. Bon, c'est pas ma chaîne rivalité. Ça veut dire, quel que ça, ça va faire. Ce qu'on a fait en termes de rivalité, bon Dieu la donne. Et puis ça, qu'on regarder On, on est tout le temps, il prend le goua, il va l'offrir sacrifice. Puis si tu es le sacrificateur, on lui a pris le temps de le préparer, puis on préparé, pour la relève. Ce sont des vagabonds. Et puis on lui bon on a posé un problème. Qui problème l'éternel te gagne qui problème l'éternel t'a gagné Ça veut dire, pas a de monde qui pourra remplacer Eli. Pas de monde qui pourra placer Eli. Et puis c'est comme ça, les gens décident pour dire, je pour résoudre le problème, bon Dieu, et puis bon Dieu, résoudre le problème, bon Dieu, nous nous Ça veut dire, si on honore l'éternel, l'éternel a honoré, Ça fait un mois, janvier ça, décider pour honorer l'éternel. Dis-moi qui va prendre là, décider, honorer l'éternel. Et puis c'est comme ça, Andy, Seigneur, si je fais un cadeau, il est petit, m'a dédié là ou même. Ça veut dire, prenez-le, puis si vous gardez son moyen, ça m'a fait m'a offert là ou même. Je vais là, ça m'a fait val, là, parce que toute ville est temple là. Et puis l'état en de des depuis que j'ai tant de prémisses, l'on l'a livré. Je vais venir à mon avenir, depuis, bon Dieu tendait prémisse, ça passe, l'on l'a livré. Et puis, automatiquement, bon Dieu de ça, Anne déclaré. Hein? Bon Dieu analyse, lui, un problème, ni résoudre. Parce qu'il y a un dilemme. Pas de monde pour remplacer, lui. Et puis, Anne d'accord pour résoudre un problème pour l'éternel. Et puis, l'éternel d'accord pour résoudre un problème, Anne. Mais Anne, tu pas résoudre un problème, ça c'est avec une prémisse. Et parce qu'elle était d'accord, honorer l'éternel. ça, L'on L'honorer l'éternel avec prémisse. Dans le verset 10 là, Les faut il faut marcher dans l'abondance. Dis-moi abondance. Dis-moi abondance. Dis-moi abondance. Dis-moi Dis Dis ça, plus fort abondance. L'on décide honorer l'éternel. L'éternel faut marcher dans l'abondance. Parce que les dix-sept alors, qui étaient greniers, eh, a rempli d'abondance. Ça veut dire, bon Dieu dit, c'est leur fit honorer. Et ça fait que je dis toujours dit ça. Quand on a décroché avec la prière, mais qu'on a besoin de prière pour vous, c'est action pour poser. Il y a un monde qui saisit ça me dit. Quand on a prière, qu'on a prière pour vous. Je ne pas capable non la prière. Je ne vais pas la prière. Je ne pas capable de faire la prière. Je Dis-moi ça plus fort. Met ton volume volume là Ça Ça dire de fort son prière. là, mon dieu. pas capable dire faire Dieu pas capable aucun problème pour marcher dans abondance mais fort d'accord pour pour honorer Donc dans capable de capable la que si moi j'en viens à mois pour capable honorer l'éternel. c'est mois pour l'éternel, j'ai un cœur tout bon vrai. ça fait. Premier secret, mettez-la vous en règle. Ils ça dit mettez-la vie en règle. Premier secret, mettez-la vous en règle. Préparez cœur à l'éternel. Lorsque vous préparez cœur à l'éternel, vous allez poser action. Vous allez poser action parce que c'est moi pour honorer l'éternel c'est moi pour capceler tout ça. bon dieu c'est moi gain pas dans moi ça mais faut d'accord pour honorer l'éternel parce que bon dieu pas honorer gens qui pas honorer et ça fait bible c'est des conditions et pas magie et pour faire et ça faut tout ça Tout ça, tout ça, tout toute sa ça, tout ça, le béni tout ça, le main tout dormi béni son principe, on a respecté. Son loi, on a respecté. Il y a une loi biblique qui est en application. Et ça fait parfois que je dois poser cette question. Pour qui raison la vie misérable comme ça Mais c'est normal. Il ne faut pas qu'on ait pour honorer l'éternel. Donc, non, moi, j'en viens à ces mois pour honorer l'éternel. Parce que suis Souda, pour honorer l'éternel. L'éternel, l'honoré. En occampe l'église. On va faire quelques prières et déclarations. sous moi, j'en viens hier. Merci Seigneur. Alléluia. Mm. Où c'est alpha? Mm. alpha Maintenant, les cuillères qui vont accompagner nous. Hé, hey, oméga, nous adorons Seigneur. Où m'érit. C'est toute louange. Ou qu'a dit ça l'église, ou c'est alpha. Ou c'est alpha. Hé l'oméga. Nous adorons. Ou... Vous méritez toute louange, mm -hmm. Mm -hmm. Vérité ensemble avec dit moins déclaré. Moi déclaré. Toute décision, toute décision, ma prenne à moi janvier. l'éternel en premier. Dis moins déclaré. Toute décision, ma prenne à moi janvier. Ya l'éternel en premier. Dis moins déclaré. Toute décision, ma prenne à moi janvier. L'éternel en, en, en premier. Au nom de qui est-ce Au nom de qui est-ce Dis-moi déclarer. Toute décision. Ma à moi en janvier. L'éternel en premier. Et puis frappé, mon déclaré ça. Je vais déclarer. Toute décision m'a à moi en janvier. L'éternel en premier. Parce que l'autre d'accord, mettez l'éternel en premier. Vous montrez honorer l'éternel. Vous avez bien déclaré ça, soyez là. Comment Vous ne pouvez pas quitter l'éternel derrière. Ça fait longtemps. Vous avez fait vieille décision sans l'éternel. Vous avez ramassé chaque sans l'éternel. Vous avez fait chaque chèque. sans l'éternel. Ça fait longtemps. Vous avez pas avancé sans l'éternel. Vous avez pas pour qui raison Dans la décision, vous n'avez pas réussi. Vous avez échoué. C'est parce que vous avez décidé. Sans l'éternel Jésus, l'éternel, Seigneur, pas tout, oh, moi, tout, connaître, moi, adoré moi, moi, Nez embrouille, le faire. Moi dis-moi déclaré, non moi janvier ya, c'est pas émotion qu'apme mène au nom de Jésus. Dis-moi moi janvier ya, moi déclaré c'est pas émotion qu'apme mène au nom de Jésus. Répétez ensemble, moi dis-moi déclaré, moi déclaré, non moi janvier ya, c'est pas émotion qu'apme n'aime, c'est pas émotion au nom de qui est, au nom de qui est, dis-moi déclaré. Dans moi janvier, c'est pas émotion qui a Au nom de qui est-ce Dis-moi déclaré. Dans moi janvier, c'est pas émotion qui a Au nom de qui est Et oh, puis frappez-moi, répétez ça. Dis-moi déclarer, dans moi janvier, c'est pas, pas émotion qui a Au nom de Jésus, frappez-moi, levez-vous. déclarer ça, soyez ça. Oui, ça. en oui, plus Faut mettre l'esprit de Dieu de côté! Vous mettre mon Dieu de côté! C'est son sentier C'est son sentier là! C'est sa émotion! Faut si plus marcher dans l'émotion! Qu'on marcher par l'esprit! Faut plus marcher par l'émotion! Faut oui, en même Comment? Il Faut plus fonctionner dans l'émotion! Toi qui t'es l'esprit de Dieu diriger! C'est pas l'émotion qui a guidé. On va prendre des décisions par l'émotion. On va faire aucune décision. Mais émotion l'émotion dans le mois On va marcher marchant marchand des chèques. On va marcher marchant des problèmes dans le mois de janvier. Mais tout le vrai. que l'Esprit de Dieu lui mène. Parce que l'on va décider de l'émotion. Sablez-vous honorer l'éternel. Ou honorer l'éternel. Ou honorer l'éternel. Mais troisième prière, dis au oh, nom de Jésus. Au oh, nom de Jésus. Au oh, nom de Jésus. Au oh, nom de Jésus. Mais oh, oh, oh, oh, troisième prière, dis-moi déclarer. Dans moi, j'envieille. Toute, toute, janvier, toute action moi, m'a posé. Il y a honoré l'éternel. Dis-moi déclarer. Dans moi, j'envieille. Toute action m'a posé. Il y a honoré l'éternel. Ah, est-ce qu'on peut sortir à l'église parce que si l'action n'a pas honorer l'éternel, il déshonore l'Éternel. Et moi, je déclarerai dans le mois janvier. Là. Vous ne pouvez pas poser aucune action qui parle déshonorer l'Éternel. Mais toute action à posée, il n'y a poser, honoré l'Éternel. Dis-moi déclarer. Dans le moi mois de janvier. Tout action m'a posé Il y a honoré l'Éternel. Dis-moi déclarer. Dans moi, janvier. janvier toute tout action m'a posé Il y a honoré l'Éternel. Et ce qu'a dit ça pour qu'on trouve trois cas frappés, mon répétez ça. Déclarer ça à l'église, toute action à poser, c'est pour honorer l'éternel. Depuis ces actions à poser dans mois de janvier, dans quel que soit domaine où à poser action, c'est pour honorer l'éternel. C'est pour l'Éternel, nous un plaisir là-dans C'est pour l'Éternel il y a prouvé yo. Frappe mon déclaré ça. Vous Répétez ça. C'est Yes come on come C'est pour le nom de l'Éternel. C'est pour le Yahweh de la C'est C'est pour le nom de le Emirate, life, Alpha. Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, you are you are Alpha, Omega. you are you are you are you are you are you are you You are the Alpha et Nous sommes sur quatrième prière, troisième. Troisième. Troisième. Quatrième. Quatrième. OK, mais qui quatrième prière n'aura pas le fait Vous moi, déclaré dans le mois de janvier. C'est pour l'éternel jouer un kem au nom de Jésus. Est-ce que tu as dit ça? moi déclarer dans c'est pour l'éternel jouer une kem au nom de Jésus. Parce que tout problème dans ce cas, tout problème qui ne faut pas honorer l'éternel, c'est ce Tout problème qui ne faut pas bénir, c'est ce Tout problème qui fait bon Dieu, pour pas mettre bon Dieu dans la place, c'est ce oui. Dis-moi, déclarer. Moins déclaré, non moi janvier non moi janvier ya, moins déclaré, non moi janvier ya, c'est pour l'éternel joint au nom de qui est, au nom de qui est, du moins déclaré, moins déclaré, non moi janvier c'est pour l'éternel tenir joint au nom de qui est, du moins déclaré, non moi janvier ya. C'est pour l'éternel tenir Ah dis ça puis fort, moi déclarer. Oui. Non moi janvier ya. C'est pour les tenir Au nom de qui est ça? Oh, oui. Un deux trois quatre. frappez moi déclaré ça. moi déclarer nan moi janvier C'est pour les tenir je ça. Non moi janvier ya. C'est pour les Parce que si je kerm, lui est tout tout même. Si je kerm je très je suis richesse, je suis je suis une compétence, de de de Et ça, c'est pas que vous proposez joindre. C'est pour que si je famille wa je Parce que les bons dieux que dans nos familles. qui fait ça? Là, vous savez que dans nos familles. Quel est le mèvre qui opère? C'est pas que ça, vous proposez joindre. Mais c'est pour que maman, c'est pour que papa, c'est pour que je te fasse mari, c'est pour que je te C'est pour que je te tout. Même jean chose, je vais moi et ma maison, nous servirons. Au nom de qui est Au nom de, Au nom de qui est, de de qui est? De Mais qui sait qui aime prier Nous le faire On allons presque fini. Vas-y, moi déclarer Dans moi de janvier, ça Je ne suis pas fait égarer Pour me quitter l'éternel d'air Bon, dans l'église Combien de gens qui veulent quitter égaré Combien de gens qui veulent quitter égaré eh, Vas-y, moi déclarer Dans moi de janvier, ça je ne suis pas fait égaré pour quitter l'éternel quitter l'éternel. Alors, ne suis pas fait l'éternel. Je ne suis l'éternel. Je ne suis pas l'éternel. Je ne l'éternel. Je dans moi janvier ça, dans moi janvier ça, moi je ne pas faire égaré. Moi pas faire égarer. Pour me quitter l'éternel derrière. Si moi déclaré. Dans moi, janvier. Dans moi, janvier, ça. Moi, je pas faire égarer. Pour me quitter l'éternel derrière. si moi déclarer. Moi, je déclaré. Moi j'en viens, ça, moi pas fait égarer pour me quitter l'éternel derrière. Ah, dis-moi déclarer, moi déclarer, non, moi j'en viens, ça, moi pas fait égarer pour me quitter l'éternel derrière. Frappez-moi, déclarer ça à l'église. levez vous déclaré ça. Oh, moi déclarer, non, moi j'en viens, ça, moi pas fait égarer. Pour quitter l'éternel derrière Sous-gâtez déplacez, déplacer. frapper mes Péwa. Vous vissez les mois en janvier. Ou me fait un carré. Vous quittez l'éternel derrière. Vous va fait un carré. Pour prendre femmes Ou va faire un carré. Pour faire décision. Sans l'éternel. Ou va faire un carré. Pour faire décision de émotion, Sans l'éternel. frappez mon le flow. Déclarez ça à l'église. faire rien sans l'Éternel. au nom de Jésus. L'église, dit nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi qui égaré. Dis-moi qui t'est égaré. Ah, chercher quelqu'un, dis-moi qui égaré. quelqu'un dit ça, dis-moi qui égaré. L'homme a décidé sans l'éternel. Mais vous mettez l'éternel derrière. Il n'y a pas dans la place de place. Il n'y a pas vers Mais vous mettez l'éternel devant dans toute décision. Où c'est le monde qui n'est pas égaré. Et vous dit bon Dieu, merci, c'est le monde qui est éclairé. Amen. Mais qui dernier prière prier pour le faire? Moi, je dis, moi, je vous dites, déclare moi, déclarer dans le mois janvier, c'est pour marcher dans l'abondance sous toute forme. Parce que l'homme honore l'éternel. Qui ça dit? Il L'Éternel honoré, il faut marcher dans l'abondance sous toute forme, dans tout aspect, dans tout domaine de la vie, où marcher dans l'abondance. Donc ça veut dire, dans moi, janvier, nous, l éternel, l éternel, le mois de janvier, pendant que y a l'Éternel, l'Éternel lui-même honoré. Dis moi déclaré. Levez mes doigts en l'air. Moi déclaré. Dans le mois de janvier, moi, janvier, moi, janvier. c'est pour marcher dans l'abondance. Sous toute forme. Au nom de qui est-ce Au nom de qui est-ce Dis-moi déclarer. moi déclaré. déclaré. Dans moi j'en vieillard. C'est pour marcher dans l'abondance. Sous toute forme. Sous toute forme. Dis-moi déclarer. Dans moi j'en vieillard. C'est pour marcher dans abondance. Sous toute forme. Au nom de qui est-ce Au nom de qui est-ce Au nom de qui est Et deux, trois, quatre fois, mon levé fort. Déclarer ça dans moi j'en C'est pour marcher dans l'abondance. Sous toute forme. Dans moi, j'en C'est pour marcher dans l'abondance. Sous toute forme. Dans moi, j'en C'est pour marcher. Dans l'abondance sous toute forme. C'est si ce si si si si si si Ça fait, mon mon ça. C'est vous, abondance, abondance, toute forme, abondance, toute forme, abondance, toute forme, au nom de Jésus, abondance, toute forme, abondance, toute forme, au nom de Jésus, abondance, toute forme, au nom de Jésus. Levez-moi, alléluia. Levez-moi, criez, abondance, au nom de Jésus. Criez, abondance, au nom de Jésus. Abondance au nom de Jésus. Abondance au nom de Jésus. Moi, béni la sortie. Moi, béni la rentrer. Et moi, déclaré. Soirée, ça. C'est soirée, abondance, moi. Moi, déclaré. Soirée, ça. C'est soirée, succès. Moi, déclaré. Soirée, ça. C'est soirée, réussite, moi. Et moi, déclaré. Le peuple sorti là, sans pas bénir. Le peuple sorti là, sans pas délivrer. Même gens l'ont entré dans un boulanger. C'est difficile pour papa pas prendre Même gens l'ont vu fait un sort. Sous entrer dans la présence, li. a vu un sort sur vous. Déclaré vous déclarerai à soi. Montrez en présence, mon Dieu C'est pour me dire, sainte mon Dieu Au nom de Jésus C'est pour me dire, sainte mon Dieu Au nom de Jésus C'est moi pour me chercher. C'est aller pour me réussir C'est aller pour me faire succès Au nom de Jésus Ils sont mon frère pour mon Dieu Ils frappe mon frère pour mon Dieu déclare! la Bible dit là où est l'esprit de Dieu là, la a liberté et sous quoi bon Dieu, il y a espace ça à chaque sortie. dit. Dame mon Amen. mon parce que Bible a dit sans déclarer sur bouche toi. C'est lui qui vous gen pour ou. Dame mon vous asuè! l'église. vous ressentez. Wa tout fosse. Di à Assuè. Di Moi déclarer. Tout côté me bac à entrer. C'est pour grâce mon Dieu entrer là. Grâce mon Dieu. Moi déclarer. Tout côté me bac à entrer. C'est pour du feu mon Dieu entrer là. Tout côté me bac à entrer. C'est pour parole mon Dieu arriver là. Et moi déclaré, moi pas camper là, seulement de présence, même camper sous la puissance de Dieu. Et moi déclaré, dans le nom de Jésus, moi devant le trône, tout ce qui est impossible pour moi, pour l'année 2021, 2022, moi déclaré tout le est possible. Au nom de Jésus, et moi déclarer, toute miraille qui t'est campé, qui t'est empêchée d'avancer, moi soutenir, et moi déclarer, dans le nom de Jésus, passage fait, passage fait, dans le nom de Jésus, et moi déclarer, tout ça qui t'es moi soutenir comme, la guerre, au nom de Jésus. Je dis à soi, même si je me déplace, je me quitter l'espace. Je vais quitter l'esprit devant le trône. Même si, comme je me déplace dans l'espace, je vais quitter l'esprit devant le trône. Et je me déclarer, même dans le sommeil, moi, tout ce que je qu fait là, c'est pour me faire jouer dans le nom de Jésus. Même dans le sommeil, moi, tout ce que je qu fait là. C'est pour continuer dans le nom de Jésus. Et moi, déclaré C'est pour grâce, mon Dieu. les télécharger. Non, pas ça. C'est pour grâce, mon Dieu. Vini. Avec l'autre version de moi-même. L'autre version de moi-même. Pour 2022. C'est pour pas de ma honorer, mon Dieu. C'est pour le Est-ce que tu as un mot? Il y l'autre autre façon. Yes. Pour y avoir une autre façon, il faut apprendre à honorer mon Dieu. Amen. Et là pour honorer mon Dieu, leur, leur grâce l'a vie Même les gens qui te connaît déjà pas l'obligé, de le Amen. Est ce qu'on voulait mon monde oublier à soi-même. Dit Seigneur, Seigneur, pendant deux mèmes, pendant, de pendant ma là. <cousse> qui te faveur, brillez sur la vie, sous. qui te grâce. <cousse> ou, couler sous la vie qui était onction couler sous la vie qui distinction briller sous, sous la vie et moi déclaré. Le côté me rester l'aime sorti moi, la la la la la la moi son monde qui distinguer dans, dans qui est le nom de Jésus-Christ Est-ce sont a frappé mon fort Fait gloire pour mon Dieu à soi. Frappez mon pifo, fais gloire pour mon Dieu à soi. Frappez mon pifo, faites fait gloire pour mon Dieu à soi. Parce que le mérite adoration. Le mérite louange. La Bible dit dans son palais tout s'écrit. L'éternel est digne de louange. Il est digne de cris de joie et d'acclamation. Sous quoi, soyez ça, la gloire accomplissement. Dame, on mon honoré mon Dieu avec mille. Dame, on mon honoré mon Dieu. Avec voix dame mes musiciens. On honoré mon Dieu parce qu'il c'est mon Dieu. Il est digne de recevoir la gloire, la puissance, la louange de tous les siècles, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le de l'Éternel soit célébré. Il est digne de louange, Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être les faits. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Honorez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Honorez l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Thank you, Jesus. Va le déplacer, je vais mais pendant que m'a prononcé les mots de bénédiction. Seigneur, merci parce que la présence est toujours avec nous là. Et où connaît le moment ça, nous ne voulons pour nous passer comme des moments de présence. Mais nous voulons pour nous même le Dieu tout puissant pour toujours accompagner nous. Et me connaît tout on l'a pas délivré même jour. Mais depuis aujourd'hui, commencez à faire de grandes choses. Parce que si nous déplacer nous venons là, nous faisons action de cœur. Nous jeter filet filets sous parole. Tant pis, Nous ne compter pas sur force pour nos jeunes poissons. Mais nous compter sur présence pour nos jeunes poissons. Pour les filets remplis. Et nous n'avons pas de nous pour nourrir. Depuis le premier jour, c'est pour appels téléphonique qui commence à faire. C'est pour. Mais on commence à longer pour nous dans le nom de Jésus. C'est pour nous entrer dans la santé nous dans le nom de Jésus. C'est pour nous entrer dans la finance nous dans le nom de Jésus. C'est pour nous entrer dans la vie sociale. C'est pour nous entrer dans la vie économique. C'est pour, pour, nous pour nous arriver côté. Nous pas arriver. Et c'est l'objectif qui fait nous là. T'as pris, Père. Pas passer, son ne pas dire rien. Et je connais là qui crier de toute force. Yo. Même j'en batime tes T'as Ta Père. Pas passer sont pas touchés pas passer sont pas dit un mot. Parce que c'est bon Dieu. Merci encore pour soirée ça. Et que nous bénis. Que nous bénis. Que nous bénis. Que nous bénissons Que plus force toujours. Pour nous continuer moment de gloire ça. Dans le nom de Jésus. Nous bénis chaque monde qui là. Nous bénis les musiciens. Nous bénis l'assemblée. Nous bénis même les monde qui n'a pas vigné à et nous décarrons. pour chaque soirée. Nous allons de gloire en gloire. Dans la présence, mon Dieu. Nous allons déplacer, Père. Nous allons avoir des présences nous allons accompagner nous. Nous allons avoir des accompagner nous. Tout ça nous respirer. Tout ça nous sentir. C'est pour la présence, mon Dieu, la donne. Tout ça nous rien nous toucher. C'est pour la présence, mon la donne. Et nous décarrons. pour protéger nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour que tout pouvoir. Les garder pas seulement pour soirée, ça. Mais jusqu'au grand matin de l'éternité, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, salut en lot, bon Dieu béni, marchez pibou.